pas, les pas passion, par passion, passion, passionné, né, né, né, né, né de la né de la négation, né de la négation, pues nope i mean. né de la négation, né, sí, Il est né. Passionné, il est né à l'année gras, rage, il est né de la néga, néga, gaka, craché de la néga, pas néga, négation, passion, passionné, né, passionné, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, passionnément, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je je je passion j'aime passionné et aim, émergé émerger émerger aimer je je j'aime émerger, émer, émerger, pas, et pas passif passif aime aime passion passionné et je je t'aime je t'aime je t'aime passion passion passion on va creux avec la cracher sur les ratios. Ma grande ma terrible, terrible passion, passionné, je t'aime, terrible, passion, je je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, passionné, pas, t'aime, passionné, je t'aime, passionnément et je t'aime, passionnément, je je je t'aime. Passionné, mais je passionné, je t'aime passionné, mort, je t'aime passionnément, je t'aime, je t'aime passion, passionnément. Ah, on va peut-être mettre un petit morceau de musique là, j'en ai pas le temps, tout ça.